pack, sciences physiques et sciences map euh, bonjour et bienvenue dans cette euh, deuxième partie qui concerne la leçon de, de l'atome et la mécanique de newton on a vu dans la vidéo précédente euh, que euh, les, les lois de, de la mécanique classique c'est à dire la mécanique de newton et grâce à ces lois on on pouvait calculer oui. ou décrire les trajectoires des, des objets macroscopiques, c'est-à-dire qui sont euh, de l'infiniment grand, comme des astres et ainsi de suite et etc., les satellites, et yeah. un objet en mouvement sur un plan, sur euh, comme une, une chute par exemple. Et pour ce genre, ce genre d'objets euh, l'énergie méca euh, mécanique peut prendre n'importe quelle quelle valeur on dit que l'énergie pour la physique euh, l'énergie mécanique pour la physique euh, newtonienne de newton pour la mécanique de newton est continue elle peut prendre n'importe quelle valeur de 0 jusqu'à l'infini et rien n'empêche qu'un qu objet pr prend une n'importe quelle, quelle valeur. Mais, pour un atome, nous allons voir que ce n'est plus le cas et que, euh, par exemple, lorsqu'on étudie le mouvement d'un électron qui tourne autour d'un proton, comme le cas de, de l'atome d'hydrogène, euh, cet électron ne peut pas prendre n'importe quelle valeur de l'énergie mécanique, c'est-à-dire que son rayon de, de le rayon de sa trajectoire ne, euh, de, euh, ne peut pas prendre n'importe quelle valeur elle doit, être, elle doit prendre des valeurs spécifiques euh, que, nous voir on, que nous allons voir dans cette, euh, cette partie parce que tout simplement les orbites de, de l'électron ils sont discrets. C'est-à-dire il y a certains orbites où l'électron peut se trouver et tourner autour de, du noyau. Parce que le rayon, il a une, une, une relation avec l'énergie mécanique. Euh, à chaque, pour chaque rayon qui, quelconque, l'électron a une énergie mécanique quelconque qui dépend de ce rayon. Donc, Puisque l'énergie mécanique ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, alors le rayon aussi de la trajectoire doit, doit prendre certaines certains valeurs bien déterminées seulement, et non pas n'importe quelle, quelle valeur. Voilà ce que nous allons voir à travers cette deuxième partie. Voilà, donc l'énergie quantifiée. Et comment ça a été découvert On va reprendre l'historique. Donc Max Planck, euh, au début du XXe siècle, euh, énonce à partir de, de, de son expérience sur le corps noir que l'énergie associée à une radiation lumineuse de fréquence mu, il quantifie à un point expression delta E égale à NH mu. Mu ici, c'est la, la fréquence de euh, la radiation lumineuse. Et H, c'est une constante euh, appelée euh, constante de Planck. Et N c'est un nombre entier c'est à dire que un corps noir c'est quoi c'est un corps isolé thermiquement euh, qui interagit avec de la lumière lorsqu'on le chauffe il émet de la lumière donc il reçoit de l'énergie et il la, la convertit en, en lumière en imitant des radiations donc il reçoit cette réception de, de l'énergie et, et, et, et son émission de, de, de, de, de l'énergie lumineuse ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Euh, il a découvert que ce transfert d'énergie entre l'extérieur et le corps noir. Le corps noir est un exemple d'un corps noir, c'est un four. Un four, lorsqu'on le chauffe, il, est, il rayonne un fil un fil par exemple euh, en, en, en fer ou bien en tungstain lorsqu'on chauffe, il rayonne donc c'est un corps noir et, et, et lorsque il reçoit de l'énergie de l'extérieur, il la convertit tout simplement en radiation, en, en énergie de radiation lumineuse et ce transfert d'énergie entre l'extérieur et, et ce corps noir ne peut pas prendre n'importe quelle valeur d'énergie cette énergie de transfert doit être un multiple un multiple de cette quantité qui est H fois mu c'est à dire à 1 H mu ou bien 2 H mu ou bien 3 H mu Il ne peut pas prendre la valeur par exemple de euh, 2000,3 H mu donc c'est à dire que l'énergie ici est quantifiée on dit que l'énergie est quantifiée et il et, et, et, et a une certaine une certaine valeur H euh, mu euh, euh, qui, qui, qui, qui, qui euh, euh, cette énergie composée d'un certain de, nombre de, de, de quantités H mu au mu c'est quoi c'est la fréquence de, de, de, de la lumière que, que ce corps rayonne donc voilà euh, Max Planck découvre en étudiant le corps noir cette, cette, cette nouvelle découverte, mais qu'il n'a pas bien exploité pour, pour, pour euh, avoir en, encore plus de, de, de, de, de découvertes. Donc H, si c'est une constante universelle, il est appelé constante de Planck, H sa valeur c'est celle-là, c'est comme ça, donc il est en joules fois seconde ça vient de cette formule ici, n c'est 100 unités, donc le joule, fois unité, euh, sur l'unité de, de mu, mu c'est 1 Hz, c'est-à-dire 1 sur seconde, donc seconde fois joule. Mu ici c'est la fréquence de la radiation émise par le corps noir. Donc il effectue des calculs statistiques qui viennent de confirmer ces résultats. Donc euh, c'était à base de... de calcul statistique qu'il a euh, résolu un problème lié à ce corps noir, c'est-à-dire euh, comment ce, le, un corps noir euh, euh, fait, euh, interagit avec euh, son extérieur euh, du point de vue énergétique. A, un, un, un Planck n'interpréta pas plus loin cette découverte euh, et Einstein vient plus tard pour introduire la notion de photon. Einstein disait que puisque le corps noir reçoit de l'énergie sous forme de multiples de H fois mu et cette énergie oui, vient de la radiation d'une radiation alors on, on peut dire que la lumière est composée de paquets d'énergie de valeur H fois, fois mu qu'il va appeler des quanta, ou bien photons. Donc, Einstein introduit la notion de photons. Les photons sont des paquets d'énergie élémentaire appelés quanta. C'est ces quantités h fois m qu'on va appeler les, les quanta et qui, c'est-à-dire que ce, ce sont, euh, on va les appeler des photons, c'est-à-dire que des, des grains de lumière <coughs> qui comportent euh, une énergie. E égale à H fois mu. <coughs> Chaque photon transporte une énergie E égale à H fois mu. Ou bien, euh, puisque mu eh, c'est C sur lambda, on peut dire aussi que est égal à H C sur lambda. Eh, C'est-à-dire cette énergie est proportionnelle à, à la fréquence de, euh, de la lumière. Et ce coefficient de proportionnalité n'est autre que la, la constante de Planck. Euh, ou bien on peut dire aussi qu'il est inversement proportionnel à la longueur d'onde de, de la lumière émise. Donc chaque lumière monochromatique est composée de photons. Ces photons, c'est quoi Ce sont des grains de lumière qui comportent une énergie qui, qui est égale à H fois μ. Voilà euh, l'exploit euh, que, que vient Einstein de découvrir à partir de ses travaux de, de Planck. Et c'est ici, c'est neutre, que le, la célérité de la lumière donne vite. Mais B Bourg vient encore pour aller encore plus loin. Et il se dit cette chose. Comment, si, on, si, si, si le corps noir reçoit de la lumière sous forme de quanta, c'est-à-dire sous forme de photons, sous forme de paquet d'énergie de, de, de lui vient cette, cette lumière cette lumière lui vient de, de, de la matière tout simplement, c'est la matière qui, qui, qui, euh, qui produit cette lumière qui interagit, qui, qui interagit avec le corps noir donc on peut dire aussi que même dans la source de production de, de la lumière c'est à dire dans la, les atomes parce que c'est les atomes qui produisent de la lumière euh, euh, il y a une sorte, c est, c est, c est, ce processus de quantification existe aussi dans, dans les atomes. C'est-à-dire que, que c'est l'atome qui est responsable de cette quantification de l'énergie. Et, et C'est-à-dire si on prend euh, là, un atome d'hydrogène, euh, l'électron euh, tourne autour du de, de proton... Et, et dans une orbite quelconque et pour produire de la lumière cet électron passe d'un niveau vers un autre niveau pour que euh, euh, l'atome la, euh, puisse émettre, émettre l'énergie c'est à dire que l'énergie existait chez l'atome sous forme d'énergie mécanique et pour produire de l'énergie l'atome doit émettre changer d'orbite pour que euh, l'atome puisse euh, émettre de la lumière. Euh, C'est comme ça que euh, Bohr a établi un nouveau modèle de de l'atome qui, qui est comme ça. Donc euh, le modèle de Bohr pour l'atome. On s'appuie sur la théorie du point A, énoncé par Planck et Einstein. Bohr postule qu'il n'existe qu'un qu nombre déterminé d'orbites électroniques. Euh, c'est la quantification de l'énergie dans l'atome et que les électrons n'émettent pas de rayonnement sur ces orbites il doit changer d'orbite pour que euh, l'électron rayonne de la lumière et vous avez déjà vu que Max, euh, Maxwell a, a pu euh, découvrir que pour que, à, à, à, pour que, euh, pour que le, une onde électromagnétique soit émise, il faut qu'une qu charge soit accélérée, c'est-à-dire euh, on, on la pousse à, c'est-à-dire qu'on la, on la pousse à changer d'orbite. Une accélération pour un électron, c'est-à-dire lorsqu'on applique une force euh, sur un électron, on, on, lui, on, on le pousse à changer d'orbite, c'est-à-dire à c'est-à-dire ce une accélération et cela euh, le, le rayon, et, et l'électron n'accepte pas cette cette, euh, accélération et les mis de la lumière et elle change d'orbite. Donc, euh, les hypothèses de Bohr, euh, c'est quoi? C'est l'énergie de l'électron est fixée quantifié quantifiée. Donc, un électron il, il prend une orbite, son énergie est fixe, mais elle est quantifiée parce qu'il y a des orbites euh, bien spécifiées. Et au, euh, entre deux orbites, euh, l'électron ne peut pas tourner on, euh, tourner autour du. du Noyaux entre deux orbites euh, successives. La deuxième hypothèse, les radiations ne sont pas émises ou absorbées que si un électron passe d'une orbite à un autre. Transition, on appelle aussi transition électronique. Transition, c'est-à-dire passer d'une orbite à un autre, autre orbite. Voilà. Ces rayonnements ne sont donc pas liés à la fréquence de rotation comme on le croyait euh, avant avant, avant le, ce modèle de bord on croyait que euh, les rayonnements des, des, des, des, de la lumière par les euh, atomes euh, dépendent de la fréquence de rotation de, de l'électron autour de, de, de, de, de, de, de, de pluton c'est à dire de, de la période de rotation non, mais euh, ce n'est pas le cas euh, il dépend de la transition que, que effectue un électron les variations d'énergie de l'atome sont quantifiées, donc, et, pour, euh, et voici le modèle de Bohr. Ici, c'est le noyau de l'atome, et autour de lui, il y a des orbites spécifiées, c'est-à-dire, entre deux orbites, on ne peut pas trouver un électron qui tourne autour de, du noyau, entre deux, ces deux orbites. Et lorsque un électron passe d'un orbite à un autre, d'une orbite supérieure, par exemple, vers un euh, de, de, de niveau d'énergie supérieur euh, vers un un, un, un, un, un, une orbite de niveau d'énergie inférieur. c'est à ce moment là que l'électron rayonne de l'énergie parce qu'il a perdu de l'énergie mécanique parce qu'il a il, a il prend une autre orbite donc et, et cette différence d'énergie mécanique entre les deux, les deux orbites euh, euh, euh, se convertit en, en lumière avec une fréquence mu on peut calculer grâce à cette, cette euh, équation EP-En égale à H mu, donc mu pour trouver la, la fréquence de l'onde de, de émise, on n'a a, qu'à diviser EP-EN sur H pour trouver la fréquence du, du rayonnement que, que, que va émettre l'électron lorsqu'il passe de, du niveau P vers le niveau En vers, vers le niveau P, euh, P vers le niveau e N. E N. Ça c'est le modèle de Bohr pour l'atome, un nouveau euh, modèle qui prend en considération la quantification de l'énergie euh, découverte par euh, Max Planck et Einstein. Et, et cette, cette découverte a pu également expliquer pas mal de, de phénomènes là, tels que euh, l'effet quantant, l'effet photoélectrique aussi euh, qu'on exploite par exemple dans les panneaux solaires grâce à, à, au phénomène de photo qu'on qu qu peut produire de l'énergie électrique et, à, grâce au rayonnement solaire. Voilà. Euh, par la suite, on a découvert que aussi que la quantification pouvait s'appliquer non seulement à l'atome, mais aussi euh, à euh, au noyau, au noyau aussi, et, les, et pour le noyau aussi, il est quantifié, et pour aussi les molécules donc on va ça c'est à, euh, à, à tenir en compte c'est une, une sorte de, de, de remarque ici donc voilà une application euh, dans cette, ce cadre de modèle de, de Bohr un atome de mercure par exemple passe d'un niveau énergétique E1 moins 4,99 électron-volt à un niveau E2 qui est égal à moins 10 45 électrons volts. Les niveaux ici d'énergie sont négatifs. Pourquoi Parce que euh, lorsque euh, parce que euh, le système ici, pour l'atome, les niveaux sont négatifs. Et lorsqu'il il passe, euh, il, il, quitte, il quitte le noyau, on dit que énergie, son énergie de l'énergie de l'électron est, est égale à zéro Lorsqu'il s'approche. Du, du, du, du, du proton son, son, euh, ce niveau là du, euh, prend une, une, une grande énergie mais en valeur mais en valeur absolue mais il a un, un signe négatif donc euh, voilà euh, par exemple ici ici ce niveau e1 voici le niveau e 1 c'est euh, e2 plutôt. e2 c'est par exemple c'est moins 10,45 et lorsque on s'éloigne, ça c'est le niveau E1 euh, égale à moins 4,99 électrons-volts. Lorsqu'il s'approche du noyau, en valeur absolue, le niveau d'énergie augmente, mais euh, il, y, il est très petite. Euh, il devient de plus en plus petit parce qu'il a un signe négatif par rapport à l'atome, pour l'atome. Donc, un électron volt ici, un EV c'est un électron volt, ou un électron volt en joule c'est 1,6 10 puissance moins 19 joules. Donc, les questions, euh, cet atome du mercure ici, en passant de ce niveau à ce niveau, euh, perd il ou gagne-t-il de l'énergie Cette transition énergétique s'accompagnera-t-il d'une émission ou d'une absorption d'une radiation lumineuse Donc, pour, parce qu'un atome peut aussi non seulement émettre de la lumière, il peut aussi absorber de la lumière et euh, à ce moment là l'électron change d'orbite euh, de, de sorte qu'il qu aura une énergie mécanique plus grande que celle d'avant euh, l'absorption c'est à dire qu'il c'est à dire qu'il qu il, il, il monte il monte lorsque il passe de ce niveau vers ce niveau on dit que son énergie a augmenté euh, et pour que ce soit, euh, ce soit produit il doit euh, absorber une certaine énergie de radiation c'est à dire recevoir un, un photon qui dans l'énergie euh, portée par ce photon est égale exactement à la différence entre les deux niveaux euh, d'énergie des deux orbites donc, on va répondre. Donc, euh, voyons. Et si ce, Cet atome, on a dit qu'il a passé de moins 4, vir, vers moins 10. Donc, euh, le niveau d'énergie a, a diminué parce que moins 4, vers moins 10. Donc, c'est une diminution. Donc, si l'énergie, le niveau d'énergie de l'atome a, a diminué, donc qu'est-ce qui va se passer? Euh, l'atome va émettre du, euh, une radiation. Voilà la réponse. Donc l'énergie de l'atome passe de moins 4 à moins 10, c'est-à-dire que l'énergie perd, euh, c'est-à-dire que l'atome perd de l'énergie et donc il va émettre euh, une radiation lumineuse. Parce que son niveau d'énergie a diminué, donc il va émettre une, une radiation lumineuse. Et voilà le, le, ce schéma, il, il représente. Il représente. Euh, la transition dans l'atome, lorsqu'il passe de ce niveau vers ce niveau, il émet une, une radiation, c'est-à-dire un photon d'énergie de, de, de, H fois mu. Et pour calculer mu, ici, pour calculer euh, la, la fréquence, sa fréquence on peut utiliser la relation euh, précédente, delta E, c'est-à-dire ce niveau moins ce niveau, égal à euh, H mu delta E qui égal à H mu qui est égal à aussi H c sur lambda si on veut calculer lambda donc lambda égale à H c sur delta E donc H c sur lambda égale égal à H c sur delta E qui est égal à euh, H c 6 c'est c c 3 fois 10 à plus 1,8 sur delta E delta E voilà 10 moins on va leur attention c'est pour cela qu'on qu a mis euh, le plus grand moins pour que ce soit ce soit euh, positif 10,45 moins 4 on vient c'est là moins moins c'est à dire c'est là moins moins, moins 10 c'est à dire 10 moins 4 euh, fois euh, sous coefficient pour convertir euh, l'énergie qui était en électronvolts en joules pour, attention ici dans cette relation euh, c'est là c'est en mètre, c'est en mètre, et c'est là en mètre par seconde, c'est là en joule par seconde, et celle là doit être en joule aussi, aussi c'est pour cela qu'on a converti delta E en joule. Et cela donne 2,3 fois 10 à la puissance moins 7 mètres, qui est égal en nanomètre nanomètre, 230 nanomètres. Comme vous le savez, les, les, les, la lumière visible euh, mm -hmm. a une a des, des, des longueurs d'onde comprises entre... 400 nanomètres et 800 nanomètres, donc cette, cette longueur d'onde n'appartient pas au domaine de visible, donc c'est une lumière non visible qui est ultraviolette. Pourquoi ultraviolet Parce qu'il est très proche de 400 de 400 nanomètres et en deçà de 400 nanomètres, on sait que s'il y a des, la gamme la gamme des des, des des ultraviolets, la gamme de fréquence des ultraviolets. Voilà. donc si la radiation n'est pas visible le domaine visible est entre 400 et 80 presque 4 et 800 euh, presque nanomètres il s'agit ici d'un rayonnement ultraviolet. donc euh, c'est terminé je crois ici je vous laisse pour la troisième partie une activité sous forme de question si vous, euh, vous arrivez à répondre euh, tout seul ça serait mieux donc essayez de répondre à cette euh, activité tout seul, lisez-la attentivement et essayez de répondre euh, à toutes ces questions. Si la question 7 n'est pas encore terminée, nous allons terminer dans la page euh, suivante. Donc lisez-la attentivement si, si n appartient à 1, 2, 3, jusqu'à plus l'infini. Donc euh, tout est, est clair, il est bien écrite essayez essayer de répondre. Donc la question 7, la, la suite de la question 7, c'est comme ça. Donc euh, vers la fin, qu'est-ce que nous allons calculer Les quatre rays, les 4 rays du spectre de l'atome d'hydrogène. C'est-à-dire les, euh, les longueurs d'onde que vous avez déjà vues dans l'image euh, de, de, de garde de, de, de, de, de la première partie. Donc il y avait une image dans la première vidéo euh, qui représente les raies du spectre de l'atome d'hydrogène. Donc le but de cette activité, c'est de, de les déterminer vers la fin. Donc euh, merci pour votre attention. Euh, C'était la deuxième vidéo. Et on se retrouve pour une, autre, une suite, c'est-à-dire une, une dernière vidéo pour cette leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.